Bonjour à tous, merci de votre présence, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Euh, L'objet de ma présentation, effectivement, c'est de vous faire un retour d'expérience sur environ un an de travaux dans mon équipe euh, pour améliorer la webperf du site pagejaune.fr. Petite présentation rapide, donc je suis responsable du pôle qu'on appelle Excellence Technique au sein de la R&D Média Page Jaune du groupe Solocal. Euh, mon équipe, du coup, c'est l'équipe qui est en charge des travaux d'architecture, de performance et de sécurité pour le site web, comme je vous l'ai dit juste avant. Mon équipe est composée d'architectes et de leaders techniques, et puis euh, si vous aimez Twitter, vous pouvez me suivre, je suis là. Euh, rapidement, j'ai fait un petit sommaire, mais je vais vous donner un peu de contexte sur tout ce qui est euh, webperf, classement euh, du journal du net, et, euh, et voilà, un petit peu rentrer dans le vif du sujet, avant d'aborder les améliorations qu'on a, qu a pu traiter tout au long d'un an, et puis enfin, euh, les travaux qui vont arriver derrière. Donc, le contexte du groupe, euh, Solocal, donc, euh, en gros ce qu'on propose c'est de la visibilité full web pour les professionnels. On a euh, donc sur l'ensemble des, des entités que vous voyez sur la droite, donc euh, Page Jaune, Oureka, Mappy, qui sont vraiment des gros médias, euh, environ 2,4 milliards de visites par an. Euh, et on touche avec l'ensemble de nos sites un internaute sur deux tous les mois. Petit focus sur page jaune, euh, donc on est l'annuaire des professionnels et des particuliers, je pense que ça tout le monde connaît à peu près. On est la 14 e audience euh, en termes de sites web en France et on a environ 6 milliards de requêtes HTTP par mois, d'où l'intérêt de travailler sur la Webperf. Alors on parle de quoi en termes de Webperf euh, J'aime bien ce petit slide issu du Google I.O. Euh, qui indique euh, qu'en top priorité en termes d'enjeux sur le web et surtout sur mobile, pour les utilisateurs, c'est la vitesse de chargement de la page qui est intéressante, alors que dans la réalité, bien souvent, on fait beaucoup plus un focus sur l'aspect esthétique du site et qui arrive quand même beaucoup plus bas. Les enjeux donc, ils sont multiples, je pense que ça a déjà été présenté ou évoqué auparavant. On a l'expérience utilisateur d'une part, la mesure du taux de rebond ou du taux de conversion, plutôt pour les sites de e-commerce. Euh, les économies sur l'infrastructure qui peuvent en découler avec notamment des plateformes cloud avec du scaling. Euh, le sujet d'avant, parlait d'écologie, donc euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement euh, l'impact écologique est derrière aussi. Et puis enfin, euh, le référencement et le temps de crawl. Donc le temps de crawl, euh, c'est important si on arrive à réduire en fait, le temps serveur. Euh, parce que euh, très clairement chez nous, euh, Google euh, nous crawl énormément. Et euh, plus on diminue, plus on diminue pardon, le temps côté serveur, en fait, plus il va avoir le temps de voir deux pages donc on va être forcément mieux référencé. Les indicateurs, je ne vais pas les repasser en, en revue, euh, je vais faire un focus sur quelques-uns qui sont intéressants, notamment dans le cadre du, du classement et de la Webperf. Il euh, y a tout un tas d'indicateurs que je vous invite à découvrir pour ceux que, qui ne les connaissent pas tous. Donc euh, les trois vrais indicateurs en fait qui sont euh, les plus suivis chez nous, le Time to First Byte, donc là on est vraiment sur la première donnée euh, qui arrive euh, dans le navigateur. Donc là on va vraiment parler de temps serveur. Le Time to Interactive, donc, qui est euh, un peu plus récent, un peu plus difficile à définir. On va parler vraiment d'analyse de l'activité du CPU et du trafic réseau. Et en gros, euh, le TTI c'est le moment à partir duquel euh, l'activité CPU et euh, le trafic réseau finalement euh, sont faibles. Donc on n'a quasiment plus de transfert de données ni de traitement javascript. Et le speed index euh, donc est la mesure on va dire, de référence quand on parle de webperf. Donc ça met en lumière l'affichage effectivement de tous les éléments au-dessus de la ligne de flottaison. Et pour ceux qui aiment les maths, je vous ai mis la formule en bas. Je ne ferai pas d'interro dessus à la fin. Côté outils, euh, donc voilà ce qu'on utilise chez nous. On a du Dynatrace pour la partie plus back-office, donc c'est un APM en gros avec du monitoring sur l'ensemble de l'applicatif. On utilise aussi, alors c'est moins utilisé pour la Webperf mais c'est un intérêt on va dire annexe, du GoReplay, c'est à dire qu'on ponctionne en fait notre trafic de production et on envoie 5% de ce trafic avec GoReplay sur notre plateforme de staging, ce qui nous permet en fait de reproduire euh, avec un vrai comportement de prod euh, ce que font nos, nos utilisateurs sur notre infra de test. On travaille également avec euh, Dareboost, pour le monitoring et le suivi de, de nos pages, que ce soit euh, la production et également le, la plateforme de staging. On a des outils donc, en interne, euh, sitespeed.io, j'ai vu qu'il y avait un conférencier juste après qui connaît très bien le sujet. Euh, et test, donc avec une instance privée chez nous, donc où on lance des mesures euh, toutes les cinq minutes. Et puis on représente ça dans un grafana, histoire d'avoir un suivi, un joli suivi des, des courbes avec tous les indicateurs donc, que j'ai évoqués juste avant, donc TTFB, render, speed index, time to interactive et load time. On a un petit outil qu'on s'est fabriqué aussi nous-mêmes euh, pour la mesure sur utilisateur réel, parce que c'est quand même important euh, de savoir, en fait, euh, au-delà de, des tests qu'on peut faire avec un webpage test qui sont sur des, des URL qui sont figées, euh, la réalité en fait sur la prod. Donc pour ça, on a un petit peu de JS qui traîne, qui, euh, qui va alimenter en fait nos logs sur 10% de nos utilisateurs. Et on collecte du coup les données qui sont représentatives de l'évolution du chargement de la page, afin d'avoir des indicateurs qui sont ceux qui sont exposés là. Donc on va avoir retrouvé le first paint, le page load time et puis le time to first interactive. Pour faire un focus sur le classement du journal du net. Donc euh, la méthodologie euh, c'est la suivante, donc c'est euh, Fasterize effectivement, euh, comme l'a dit Stéphane juste avant, euh, qui s'occupe de réaliser des mesures, donc des tirs, euh, sur trois pages représentatives donc de, de chacun, des 50 sites avec la plus forte audience en France, euh, avec de l'émulation mobile, donc euh, Android Chrome, et euh, sur une connexion 3G, et donc depuis mai, si je ne dis pas de bêtises, effectivement, les mesures sont réalisées en 4G, qui est plus représentatif effectivement du parc. L'intérêt de le faire en connexion 3G, c'est qu'on amène de la forte latence donc on, on peut déjà en tout cas avoir des gains assez prononcés en améliorant la web perf. là où en 4G forcément on a beaucoup moins de latence donc on va avoir des mesures qui sont un peu plus serrées en termes de, de, de temps de chargement. Euh, voilà et donc le classement est établi avec la moyenne entre le speed index et le time to interactive euh, depuis 2018 avant il n'y avait que le speed index. Alors page jaune dans tout ça, donc euh, vous avez nos trois pages, en l'occurrence à gauche euh, notre home page, euh, au milieu la page de liste réponse, quand on a fait une recherche euh, médecin à Paris et puis à droite euh, la fiche détaillée d'un des médecins qui est un des médecins de Paris. Ça ce sont les trois pages sur lesquelles sont exécutées les trois mesures euh, tous les jours. Voilà globalement l'évolution du classement, alors vous avez en bleu euh, l'évolution réelle du classement, deux pages jaunes dans, dans ce classement journal du net, et puis en rouge orange euh, la partie évolution du speed index. Donc bien évidemment je vais revenir sur, euh, sur les gains que vous voyez à partir du, de, des petits pointillés, date à laquelle on a commencé les travaux. Les améliorations, on rentre dans le vif du sujet. Donc je reviens un an en arrière, septembre 2018. On a démarré par le passage sur HTTP2 et donc sur nos statiques, bien évidemment. HTTP2, je vais résumer assez rapidement, j'ai pas envie de, de vous le détailler, euh, c'est pour faire du multiplexing sur les appels, donc sur un même domaine. C'est bien, sauf que la bonne pratique avec HTTP1, c'était de séparer ses statiques de son contenu dynamique, donc la partie HTML du, des statiques. Donc on avait appliqué ce modèle là, on avait le, le contenu dynamique donc sur www.pasjaune.fr et toute notre partie statique sur un autre sous-domaine, le static.pasjaune.fr Et donc on peut optimiser la paralysation en mettant du HTTP2 à condition que les statiques, bien évidemment, soient sur le même domaine. Chose qu'on a mis en place donc en août, vous avez un joli boom en face. Euh, donc c'est pas sans impact effectivement, pourquoi euh, Chez nous, on, a, euh, on est fortement sollicité par des robots, donc, On est un annuaire donc on expose des données de noms de personnes, euh, également de professionnels, des adresses, des numéros de téléphone et ça ça intéresse pas mal de monde donc on a pas mal de, de scrapping, donc pour ça on a des solutions de sécurité, donc notamment un IDS qui est un système de détection des intrusions et du rate limiting. Or, la configuration, elle, est, euh, elle était faite à l'époque, en tout cas sur l'analyse du trafic sur le 3w.pageone.fr, ce qui fait que quand on a basculé les statiques euh, sur le 3w, en fait, un utilisateur qui venait qui faisait une requête, il se retrouvait à faire une requête plus 20 autres pour les statiques, donc il explosait les quotas. Donc ça a très vite craché, bon, je vous rassure, en septembre, on est reparti de plus belle, en, en réalignant un petit peu euh, l'analyse qui était faite au niveau de l'IDS, et du coup ça nous a permis de gagner 500 points. Je parle de points parce que la mesure du, du speed index, effectivement, elle se fait en points, c'est pas réellement du temps. Euh, même si là, sur les mesures, on peut s'approcher effectivement de quelque chose comme 500 millisecondes. En octobre, on a travaillé sur les images. Alors, on avait quand même déjà euh, pas mal de choses sur l'optimisation d'images. Euh, globalement, on a fait de la rationalisation pour avoir trois variantes, une optimisée pour le mobile, une pour le tab les tablettes et une pour le desktop. Euh, utilisation en HTML de SRC7 qui est très pratique pour ça. Euh, on compresse tout ce qui ne l'est pas, bien évidemment, avec un taux de compression de 85%. Euh, pourquoi 85% Parce que c'est lossless, c'est-à-dire que pour l'œil humain, on ne perçoit pas de différence en fait, entre l'image euh, de base et l'image qui est compressée à 85%. Pour notamment les JPEG et les PNG, un outil très utile c'est TinyPNG en ligne, après il y a des outils qui permettent de le faire de manière plus industrialisée mais si vous avez un besoin ponctuel, effectivement ça marche très bien. Euh, on a changé aussi le format de certaines images, il y a des images qui, en fait, euh, potentiellement le logo par exemple, il est réutilisé à plusieurs endroits dans des formats différents, donc un SVG c'est plus approprié. Et on a supprimé les éléments qui étaient non nécessaires dans les SVG, donc en utilisant un petit outil qui s'appelle Nano, globalement le SVG en fait ce n'est que quasiment que du xml et on a beaucoup de données qui sont inutiles en tout cas pour le, la, la restitution d'affichage donc nano fait ça très bien ça permet de gagner de l'ordre de 15% sur le poids d'un SVG et le cas des gifs animés que j'aime bien, alors nous on n'en a pas spécialement chez nous mais on en a sur un site annexe et je vous conseille effectivement de remplacer vos gifs animés par des vidéos avec les options que vous voyez en bas, ça, ça permet de gagner jusqu'à 70-80% du poids et on y voit que du feu, il n'y a pas de player qui s'affiche. Donc tout ça, ça a amené un gain d'environ 350 points. En novembre, et bien du coup on a eu quelques échanges, avec Journal du Net et Fasterize, puisque comme je vous ai présenté nos outils, euh, ben, on constatait des mesures qui n'étaient pas les mêmes, effectivement, que celles de, de Fasterize. Donc on a discuté de la méthodologie utilisée et, euh, et des URL qui étaient interrogées chez nous. Euh, on s'est rendu compte, et donc on l'a appliqué en décembre, que notamment nos URL étaient définies en HTTP. Donc on perdait de l'ordre de 300 points à cause de la redirection. Donc les URL ont été changées. Merci Fasterize. Euh, par contre, alors, au passage, il y a eu un petit changement d'URL qui était euh, assez logique au final puisque euh, la page liste-réponse plus représentative de médecins à Paris et, elle est beaucoup plus représentative effectivement que médecins généralistes à Paris. Mais ça, ça nous fait très mal parce qu'en fait, des médecins généralistes, euh, sur page jaune, on en a 2400 sur Paris. Mais si on élargit à toutes les activités du domaine médical, on a 9300 professionnels. Et comme on a un moteur de recherche en dessous, bien évidemment, pour remonter les, les sujets par pertinence, on se retrouve avec un temps de, de recherche dans le moteur qui explose, qui passe de 200 millisecondes à près d'une seconde. Donc 700 points, sans compter les couches au-dessus qui font des traitements par dessus. Mais je vais y revenir. Euh, gros sujet du mois de décembre, ça a été le certificat. Donc on était avec un certificat en Extended Validation, Donc c'est le, le petit flag que vous voyez sur le côté à droite. Ça permet d'avoir ça, d'afficher dans le navigateur, c'est super joli, sauf que bah en fait, derrière ça fait des appels en plus pour aller récupérer cette information-là auprès de, de l'autorité de certification et donc de la partie, de la partie qui affiche cet élément-là. Donc pour ça, il y a une petite astuce qui consiste à faire du stapling, euh, donc le stapling c'est quoi C'est plutôt que d'aller interroger euh, comment on le fait avec de, de l'OCSP euh, régulière, donc on va interroger une base de données qui va permettre de remonter cette information-là. En fait, directement derrière notre web-server, on va faire un espèce de proxy euh, cache vers, euh, vers l'autorité qui répond pour le, la partie OCSP. Donc ça, ça permet de faire en sorte que l'appel au web-server qui est fait ici renvoie directement l'information et pas besoin de faire cet appel supplémentaire, qui a un coût, et notamment quand on est en 3G, c'est un appel réseau avec 300 millisecondes de latence, et ça c'est incompressible. Donc voilà pourquoi il fallait euh, attaquer ce sujet-là. Je vais y revenir aussi un peu plus tard, puisque ça a évolué, et pour ceux qui ont suivi le web euh, depuis peu, il euh, y, y a un petit sujet vis-à-vis -vis de Chrome là-dessus. Ceci étant, euh, 400 points de gagné. Le jeu de Noël, alors ça c'est ma slide préférée, en fait, c'est pas un sujet d'optimisation, c'est juste de dire quand vous faites de la web perf, soyez vigilant. vous avez souvent beaucoup de partenaires, euh, des JS embarqués, un peu de tout, où on ne maîtrise pas forcément en fait, ce qui est dedans, et donc on a eu euh, l'équipe qui s'occupe de l'animation du site, qui a eu la bonne idée en fait, de faire un jeu de Noël, avec intégration d'un super visuel pour mettre en avant le jeu de Noël, sauf que euh, l'image en page 2 méga donc un gros JPEG non compressé, 2 mégaoctets sur une connexion d'ADSL ou de fibre, ça passe très bien. Sur un mobile en 3G, je peux vous assurer que ça fait très mal. Conseil, du coup, restez vigilant et échangez avec les partenaires pour préparer en avance en fait, ce genre de campagne. Donc là, on ne parle pas d'amélioration, mais on parle de non-dégradation. Partenaires de test AB, alors ça, quand on parle Webperf, ça évoque des cauchemars à pas mal de monde. Donc on a un partenaire qui sert des tests AB chez nous. Le test AB, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est parcours du DOM, modification du HTML, du CSS, du JS, ça peut faire absolument tout. Ils ont la main sur tout le code. Et euh, il s'avère que ce partenaire de test AB chez nous, euh, au mois de décembre, en fait, euh, il a testé des choses, qui déposait des cookies en fait, euh, sans le consentement de l'utilisateur, en notre nom, puisque c'est quand même sur notre site. Euh, qui n'était pas très RGPD-compliante euh, et donc ça m'a permis en fait d'appuyer un peu le sujet que j'avais depuis longtemps qui était de, de faire un test de retirer le, le partenaire de test AB pour mesurer l'impact que ça avait en termes de perf. C'est ce qu'on a fait, on a retiré le, le JavaScript et on a quand même fait en sorte que au consentement de, de cookies de l'utilisateur on le, on le réactive. Donc vous voyez sur le graphique en bas en fait la chute assez brutale du nombre d'éléments qui sont chargés. Je pense que ça parle directement et le gain associé. En janvier, euh, eh bien, nous avons travaillé plutôt côté serveur, donc on avait historiquement en fait euh, des contenus qu'on vendait euh, d'abord pour euh, le web et ensuite pour le mobile. Donc comme c'est bien d'un point de vue commercial en fait, euh, on vend deux offres, ça nous rapporte plus d'argent, c'est cool, sauf que potentiellement les contenus étaient en double parce que les mêmes. Un professionnel qui a des horaires, euh, qui veut afficher en, sur l'internet fixe, euh, bien souvent c'est les mêmes horaires de sa boutique que sur le mobile donc on a rationalisé tout ça en fait en englobant les deux réponses et en les fusionnant finalement on, on gagne, alors on gagne pas directement en termes de temps de chargement mais c'est juste que le, le taux de cache en fait, on a moins de dilution des caches puisque le cache qui servait pour le fixe et pour le mobile ça faisait deux entrées et là on se retrouve avec une seule En février, on a travaillé sur les CSS, donc on a eu un gros chantier en fait sur 2018 de refonte de notre fiche détaillée pour la rendre un peu plus visuellement sympathique euh, mais du coup on a fait cohabiter pendant un certain temps, donc euh, à hauteur de 50-50, euh, les deux versions, ça double les CSS, et la nouvelle version elle a été généralisée qu'à 100% en février, ce qui nous a permis de faire un gain puisqu'on a nettoyé l'ancienne euh, version de CSS. Donc on est passé d'un mégaoctet de CSS, puisque c'est quand même assez riche, à 500 kilos, et depuis on a fait des optimisations dessus, on doit être un peu plus bas. Et puis on a aussi pour l'avenir préparé avec un chantier qui est autour du feature flipping qu'on utilise déjà chez nous. Mais là en fait c'est la capacité de faire du feature flipping aussi sur les CSS et de dire à un utilisateur qu'on a orienté en fait sur la nouvelle fiche détaillée, on ne lui charge que les CSS qui vont bien et pas l'ensemble. Ça va de soi mais on n'y passe pas forcément avant de démarrer les développements. 200 points de gagné. En mars, le retour du certificat, je vous avais dit que j'allais le réévoquer, euh, donc le certificat avec l'OCSP Stapling, c'est cool, mais ça fonctionne pas tout le temps en fait. C'est pas compatible avec tous les navigateurs, et on avait beaucoup d'instabilité en fait entre euh, le serveur F5 chez nous, donc, qui est le serveur en fait, euh, d'entrée de, de site, et GlobalSign, donc, euh, GlobalSign qui nous fournissait l'information. Et euh, on a beau avoir eu des échanges avec eux, en fait, on n'a jamais réussi à sortir euh, le problème en fait, qu'on avait sur la production. Donc on a décidé de basculer sur un certificat sans extended validation et globalement euh, on ne s'en porte pas plus mal parce que l'extended validation au départ ça sert à rassurer l'utilisateur sur des sites où notamment on peut saisir sa carte bleue euh, parce que derrière quand vous souscrivez ce type de certificat il y a une vraie vérification en fait, de l'identité de la personne, ça va beaucoup plus loin que le, le, la récupération d'un certificat on va dire HTTPS de base. Et puis bah, l'info que j'évoquais tout à l'heure, en fait, depuis Chrome 76, il euh, n'y a plus de support de, de l'extended validation, donc on n'a plus le petit bandeau de toute façon, donc euh, ça n'a pas un grand intérêt pour ceux qui voudraient le voir afficher. Petit point de vigilance, attention aux sous-domaines qui sont sur le même certificat, donc on peut avoir des entrées SAN avec d'autres domaines et euh, il faut s'assurer qu'effectivement ça fonctionne bien pour eux, on a eu le cas, donc euh, ça s'est rapidement corrigé. Et là le gain il est assez énorme, on a eu 800 points. Euh, Brotly, est-ce qu'il y en a dans la salle qui utilisent Brotly Quelques-uns, mais pas tant que ça. Euh, Brotli pourtant, c'est pas c'est pas tout jeune. Ça commence à être hyper répandu. Donc, euh, c'est la petite abréviation que vous avez en BR qui se passe dans le l'accept encoding. Euh, donc, ça s'active sur le serveur web. Et euh, c'est notamment en fait le l'algorithme de compression en fait qui est poussé par Google euh, et qui est utilisé sur les fontes WOFF2. En fait, le WOFF1, c'est du gzip, et le WOFF2, c'est du Brotli. Vous avez l'outil que j'adore utiliser moi, en fait c'est Can-I-Use, qui permet de connaître les navigateurs en fait, qui sont compatibles avec, avec cette fonctionnalité. Ça marche pour énormément de fonctionnalités donc quand on suit l'évolution du web c'est hyper intéressant. Voilà, donc le gain 15% de compression supplémentaire sur l'ensemble de nos statiques, euh, y compris même le, le corps du HTML versus GZIP. Le prefetch, euh, donc on a mis en cache, donc on a du varnish nous pour le cache, et puis euh, dans le cache client en fait, les pages qui sont derrière les deux premiers blocs de la liste réponse. Euh, J'entends par là, c'est un peu comme chez Google, chez nous, euh, les premiers blocs c'est les plus cliqués. Donc le premier est à hauteur de 50% environ, le deuxième 30%. Et donc en rajoutant juste le petit lien en link euh, préfetch, euh, ce qu'on fait c'est qu'on va bénéficier euh, d'un temps mort dans le chargement de la page pour aller entre guillemets précharger euh, la partie HTML dans le navigateur de l'utilisateur. Le gain il est bien évidemment difficilement mesurable, c'est juste que ça permet au moins d'optimiser les caches puisque les, premières, les premiers liens en fait sont les plus cliqués, donc forcément on devrait remplir le cache de d'abonnations. En avril, donc on a remis en place les tests AB, malheureusement, mais des fois on n'a pas de choix, euh, parce qu'il y avait des besoins de marketing, de relancer les campagnes, mais on a essayé en même temps d'améliorer un peu les choses, donc on a passé le script sur notre domaine, on a fait proxy. Ce qui permet de bénéficier de HTTP2 que j'évoquais tout au début et puis de la compression Broadly que je viens d'évoquer juste avant. Au final on a réduit un petit peu la perte de 200 points. En mai-juin on a opéré une migration sur Google Cloud Platform puisque avant on était hébergé chez nous, on-premise. Euh, globalement c'est pas forcément d'impact sur la perf mais il y, y a des sujets qui, nouveaux qui viennent avec, euh, notamment le provisioning, l'autoscaling. Vous avez en milieu, là, c'est à peu près notre courbe de trafic habituelle, donc euh, le matin et l'après-midi. Et donc on voit notamment qu'il y a une montée qui est très raide le matin, et donc l'autoscaling c'est hyper intéressant pour nous. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est que sur cette plateforme cloud, euh, on a du coup grâce à l'autoscaling euh, la possibilité de, de monter en charge très vite, mais surtout en fait on garde globalement, euh, une performance linéaire dans le temps. En juillet, euh, du coup on a mis en place un CDN, donc Cloudflare. J'ai mis quelques métriques pour ceux que ça intéresse sur, euh, sur les 30 derniers jours. Euh, les intérêts qu'il y a derrière, c'est que Cloudflare il gère le TLS 1.3, ça représente quand même 50% de notre trafic, donc il y a un gain dans la négociation. Euh, ça permet de faire du routage de trafic hors France, donc d'améliorer un petit peu le temps pour ceux qui sont euh, notamment dans les dom et qui nous utilisent beaucoup. Euh, ça limite la charge bien évidemment sur l'infra euh, et puis donc on a un gain pour principalement les sites qui sont peu optimisés parce que chez nous on avait déjà fait beaucoup de travaux donc le gain il est relativement euh, faible mais en tout cas si vous n'avez pas lancé beaucoup de travaux de webperf euh, c'est carrément une, une super bonne piste En août on a travaillé la performance back donc euh, c'est le sujet que j'évoquais tout à l'heure notre fameuse liste réponse qui a basculé à 9300 pro ça avait un TTFB donc temps de calcul côté serveur de 2 ,5 secondes 5 et du coup il a fallu discuter avec le marketing pour se mettre d'accord sur ce qu'on pouvait faire et donc on est venu à l'idée de, de limiter en fait un seuil de 2000 pros, ce qui permet comme nous on affiche 20 résultats par page d'avoir quand même 100 pages de résultats il n'y a pas beaucoup de monde qui va jusqu'à la centième euh, voilà et donc ça représente en fait à peu près 1% de nos requêtes toutes ces requêtes qui ramènent plus de 2000 pros. mais c'est les 1% de requêtes qui sont les plus longues à traiter dans le moteur et donc, on est passé en moyenne de 2,5 à 1 ,4 seconde 4, donc on a gagné 1, ,1 seconde 1 sur le TTFB, ce qui est quand même un gros gain. La suite des travaux, alors on a pas mal de pistes à l'étude, euh, donc sur du javascript notamment, euh, quelques partenaires qu'on ne charge pas encore dynamiquement, parce qu'on n'en a pas forcément besoin dès le démarrage et pourtant on les charge, donc ça il y a des sujets qui sont en cours. Faire du Vanilla JS ça a été invoqué avant, euh, plutôt que du jQuery comme on peut le faire, et pas que. WebP, on n'est pas encore basculé sur le, le, le format d'image WebP, mais effectivement c'est euh, bah logiquement plus petit que les images PNG et JPEG. Le lazy loading en natif, euh, donc notamment sur, euh, sur Chrome, c'est implémenté depuis pas très longtemps. Le HTTP3 Quick, euh, c'est un peu jeune mais il y aura un sujet d'étude. Et enfin euh, le streaming, le chunk ou le push, il y a plein de dénominations possibles. L'idée c'est d'envoyer des, des morceaux de réponse au navigateur euh, en avance de phase et puis euh, du cache partiel sur nos pages dynamiques, puisque j'ai parlé beaucoup des pages statiques et de l'ensemble des éléments statiques, CSS, JS, mais on a dû travailler aussi sur la partie dynamique. Le bilan que je fais, euh, bah déjà c'est cool, parce qu'en avril on a atteint la cinquième place, alors si ça peut vous rassurer, depuis on est un petit peu redescendu, donc on va, on va remettre les bouchées doubles pour finir l'année proprement. Euh, et c'est intéressant parce qu'en fait on se confronte à des acteurs qui sont euh, quand même plutôt pas mal sur le web Wikipédia, Google, euh, on a nos voisins de West France parce que je suis, je suis de Rennes qui travaillent énormément et on a beaucoup d'échanges avec eux sur l'amélioration de Webperf Youtube, c'est Discoon. il y en a pas mal qui sont dans la salle d'ailleurs euh, le bilan plus personnel et euh, au global pour euh, des gens qui voudraient se lancer dans la Webperf pour moi euh, c'est important je pense euh, en priorité d'embarquer toutes les équipes euh, les équipes tech de plus en plus ils sont... Euh, Enfin, ils sont associés très rapidement en fait au sujet de la web perf, mais euh, les équipes marketing, euh, les partenaires, il y a énormément de monde à mettre dans la boucle pour qu'on ait vraiment un, un site web qui soit performant. Suivre les évolutions du web, clairement c'est par là qu'on peut avoir beaucoup de gains. Euh, mettre en place de la surveillance automatisée, donc avec les outils que j'évoquais au départ. Euh, et puis faire de la surveillance sur page de référence, mais également sur euh, du monitoring, sur utilisateurs réel, parce que l'un ne va pas sans l'autre en fait. Et enfin, euh, tester une modification à la fois, Sinon on est incapable de mesurer l'optimisation qu'on vient de faire, si on en fait deux ou trois, entre ce qui peut faire gagner et ce qui peut faire perdre. Et puis enfin, ça c'est mon rôle plus de manager c'est de discuter et de communiquer sur à la fois les réussites et les échecs, Donc c'est ce que je fais notamment aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention si vous avez des questions. Merci pour le talk et bravo pour les résultats obtenus. Moi j'ai une question sur le cycle de développement de logiciels. Est-ce que tu inclus des tests de non-agression sur les performances automatisées Oui, alors aujourd'hui nous on fonctionne en continuous delivery et donc on a un référentiel d'exigence. Donc des exigences plutôt fonctionnelles et on a des tests automatisés associés qui passent en continu. On déploie, on fait plusieurs remises en production par jour et on est en train justement d'intégrer des tests de perf. Alors on en a, il y a notamment Go Replay qui fonctionne en continu, ce que j'expliquais. Donc on a 5% du trafic répliqué et on suit les performances qui sont dessus. Après l'idée c'est d'aller un peu plus loin, effectivement, d'avoir de la vraie mesure. Donc on en a au travers de Boost, notamment. On a des indicateurs avec de l'alerting, mais on peut aller encore un peu plus loin effectivement. et Donc il y a des chantiers là-dessus sur la fin d'année. Ouais. Merci. Oui, bonjour. Euh, merci pour l'intervention, c'était très intéressant. Je me demandais si tu pouvais nous en dire un peu plus sur les perfs BAC, et notamment, j'imagine, comme c'est principalement un moteur de recherche, euh, le site page jaune, euh, en termes de recherche, qu'est-ce qu'il y a un peu comme infra derrière euh, Est-ce que c'est des élastiques, euh, des, de l'indexation, de la mise ouais. en cache euh, voilà un peu. Alors j'ai volontairement zappé les slides d'architecture en me disant qu'il y a peut-être des gens qui allaient être perdus. Euh, juste sur la stack technique, on est sur du PHP Symfony avec euh, du Twig pour la partie front et on a toute une stack d'API euh, microservices en Java, REST en dessous. Jusqu'à aller à des API de plus bas niveau qui elles sont connectées directement sur les bases de données. Et pour la partie euh, vraiment pure euh, search, on utilise Perteam qui est un moteur d'indexation euh, relativement puissant qui fait plus que du full text et donc c'est pour ça qu'on est sur celui-ci, même si en ce moment on est justement en train d'évaluer d'autres solutions, Elasticsearch. Euh, on a du cache varnish à tous les niveaux de cette euh, stack d'API et, euh, et donc jusqu'au front. Et puis euh, on n'a plus trop d'autres choses, non, je, on a eu du même cache effectivement, mais sinon on a du redis pour des, des bases où on a besoin d'un petit peu de performance et le reste c'est globalement du Mongo. Merci, d'autres questions oui, Bonjour, merci. Je voulais savoir euh, pourquoi mettre tous les, les, tous les statiques dans, le même, dans la même URL, dans... ça permet de faire quoi je veux dire, juste euh... Sur le même domaine Oui. Ouais. avec HTTP2 en fait ce qui se passe c'est que, alors, je vais peut-être pas prendre le temps de revenir sur la slide du début, mais HTTP2 en fait ça fonctionne, ça permet de faire du multiplexing, donc du chargement en parallèle de ressources, dès lors qu'elles sont sur le même domaine, mais sur le même domaine que la page. Donc du coup le 3w.page jaune. Ce qui est intéressant c'est que là où avant en http en fait on séquentialisait les appels, je demande un js puis une css puis autre chose une image. Ben là en fait on va demander les trois en parallèle et puis ben, ça va répondre en parallèle. Voilà, donc on gagne du temps. Faut que ce soit sur le même domaine effectivement, c'est la contrainte. Oui, et avec le https en plus on ouvrait six connexions TLS. C'est ça, en plus donc c'est encore pire. <coughs> Euh, oui. Moi j'ai une petite question, comment ça se retranscrit aujourd'hui en termes business Est-ce que vous avez réussi à réduire le taux de rebond par exemple Est-ce que vous regardez de près la partie analytics Oui, alors euh, c'est intéressant, j'ai des mesures, euh, j'ai essayé d'en avoir notamment sur euh, quand on a désactivé le, le partenaire de test AB, j'ai failli dire le nom, c'était une grosse bêtise et puis euh, plus récemment sur la réduction sur les, les pages là, donc les listes réponses avec plus de 2000 professionnels où là on a un gain donc le gain il est euh, en termes de, de taux de clic il est de l'ordre de euh, plus de 3 points je crois que c'est ça et la désactivation du, du partenaire de TestaB ça faisait descendre mais un tout petit peu donc c'est pas finalement euh, facile de, de s'assurer que c'est vraiment lié à ça euh, le taux de rebond donc taux de rebond pour ceux qui connaissent pas c'est l'utilisateur arrive sur la page, sur le site et il s'en va il fait rien de plus Bonjour, moi c'est Quentin, merci pour le talk. Euh, je me demandais, euh, premièrement, combien de personnes vous étiez pour faire ça Je sais qu'il faut embarquer euh, toutes les teams en transverse, mais euh, le, le core team, combien vous êtes Et euh, juste, je rebondis sur la question précédente, du coup, les images en statique vis-à-vis euh, -vis du CDN, comment vous avez fait alors euh, premier élément de réponse sur l'équipe, euh, mon équipe aujourd'hui elle est composée de huit internes, donc trois archis et cinq euh, leaders techniques. Donc les archis euh, ils travaillent vraiment sur les, les chantiers techniques transverses, les leaders techniques ils sont dispatchés dans les équipes opérationnelles donc ça me permet aussi d'avoir un relais de personnes qui sont euh, finalement celles qui produisent le service, le contenu qui est poussé euh, sur le site web. À côté de ça j'ai euh, des indépendants qui sont spécialisés sur euh, le domaine, donc il y en a un qui est un expert perf front et un qui est un expert perf back qui interviennent une à deux journées par semaine. Et, euh, et voilà, donc qui nous accompagne sur ces sujets là. Et j'ai oublié la deuxième partie de la question, si le CDN, euh, alors le CDN en fait euh, Cloudflare ça a été un peu magique puisque euh, comme on définit des headers euh, pour gérer le, la notion de cache, puisqu'on l'avait déjà sur nos varnishes, en fait ça a fonctionné tout seul. Le CDN il a pris directement nos statiques avec la politique de cache qui était appliquée. Dernière question. Ouais, euh, merci beaucoup pour le talk. Euh, tu as parlé d'un chantier de cleaning de votre CSS. Euh, C'est des chantiers qui sont souvent un peu compliqués à faire. Est-ce que vous avez utilisé des outils pour vous aider à faire ça euh, Alors, pas spécialement. On a des outils. Euh, alors du, on travaille sur certains outils aussi, du GULP, du, du Webpack, des choses comme ça, en fait, pour, pour un petit peu automatiser cette brique-là. Aujourd'hui, on a un centre de service en fait, qui s'appelle Artway. Je fais un petit coucou au passage. Euh, C'est des gens qui sont spécialisés en fait, sur la partie HTML, CSS et JS. Donc eux ont certainement des outils, je ne saurais pas te répondre là en, en l'état, euh, mais c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui du coup font en sorte qu'on optimise au maximum le contenu et qu'on limite finalement le, le nombre de CSS qu'on a besoin de mettre pour, pour gérer l'affichage. Merci. merci, merci à vous. Beaucoup.